<rire> bah ouais. On a pas mal voyagé, on a fait une réédition de l'album où il y a un gros solo de guitare dessus et il y a un peu des nouveautés aussi dans le son. On, sait, on a fait de la mise à jour. J'ai un petit blues breaker, c'est bien puissant, c'est bien retour vers le futur, surtout quand on est devant comme ça, on s'en voit bien et c'est un pur bas. Avant, j'avais tendance à jouer sur des amplis vraiment plus orientés pour le son clair uniquement et on m'a fait découvrir ça boost breaker, et bah c'est une folie. C'est un caractère complètement différent de ce qu'on peut trouver habituellement chez Marshall, que ce soit du GCM 800, 900, qui ont des, des médiums très présents, qui marchent très très bien pour le rock et les coups, les coups de médiator qui ressortent vénère. Bah là, il y a un truc euh, qui me plaît plus et qui est plus sexy dans le son, parce qu'on a toujours cette espèce de médium hyper tranchant qui fait que si ça joue... Et en même temps, on a quelque chose de très chaud. Ça marche aussi bien pour tous les petits sons clairs que les gros solos que je place dans le concert. Quoi. Là, il euh, y a vraiment quelque chose, encore une fois, de chaleur, de dynamique que tu ne peux pas obtenir autrement qu'avec un haut-parleur qui vibre. On était sur quand même une optique d'avoir un son un peu plus. Quand je dis plus gros, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend de la place, mais vraiment dans, dans, dans le spectre de la guitare. Ce qui fait qu'encore une fois, là, y a, même si on joue au doigt, c'est un son de guitare balade. On trouve bien plus le JTM. Là, il y a une espèce d'équilibre qui fait qu'on a un bon volume bien puissant, pas trop débordant, ce qui fait que ça ne pollue pas du tout le son. Et c'est un peu le même principe qu'une des basses que j'utilise, où ça se met direct dans le spectre. Dans, dans mes oreilles, les gars, ils, ils refont pas une EQ derrière, quoi. Parce que ce que j'entends, et ce qu'on entend en façade, c'est ce qu'on a là, quoi, clairement. On l'a fait voyager, déjà, celui-là. Il a un frère jumeau, au cas où, par habitude, parce que sur les grosses tournées comme ça, on est obligé de tout avoir en perd au cas où il y a un manche qui pète, un haut haut-paleur qui craque, parce que j'en sais rien. Quelle que soit la cause venue, non, c'est grosse fiabilité. Euh, les lampes, ça ne bouge pas. Le réglage qui est fait d'origine est très agréable et très confortable. Et surtout, euh, malgré que ça soit transporté et tout, il n'y a pas de vibration. Il n'y a pas de rien qui vient salir le son parce que ce qui fait le son, c'est là et, et un, un peu là aussi.